Bonjour, c'est Lise. Bienvenue dans le Grand Méchant Book. Ah, c'est pas la grande forme. C'est quoi La rentrée L'automne Ah, je vois. Vous avez perdu votre dynamisme. Votre énergie et votre morale est au plus bas. Ne cherchez plus. Vous souffrez de routinité aiguë. « Si, si, la routine est aiguë. »« Comment je le sais ?»« Je viens juste de terminer le livre de Raphaël Giordano. »« Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. » Camille, l'héroïne du roman, semble avoir tout pour être heureuse. Un mari qu'il aime, un enfant adorable, une belle maison, un travail qui lui plaît. Mais elle ne se sent pas complètement heureuse. Passerait-elle à côté de sa vie mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Claude, un routinologue, que Camille coûte que coûte reprend sa vie en main et comprend que le bonheur, ça se travaille. Le lecteur suit Camille à travers des expériences inédites, des défis, et c'est là la richesse de ce livre. Il découvre ainsi des clés, des conseils, des techniques qui l'aideront à positiver et à repenser sa vie autrement. Un petit mémo répertoire en fin d'ouvrage euh, présente les différentes techniques et conseils abordés dans le livre. Un livre à lire et à relire, en prenant des notes si on le souhaite. En tout cas, côté de pratique, c'est sympa. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Grand Méchant Book.